Bonjour à tous Pour laisser libre cours à votre créativité, le musée des soirées Bonnet vous propose de réaliser, chez vous, seul ou en famille, un atelier de tissage de l'IRED 100% fait maison avec des matériaux de récupération et des textiles usagés. Pour ce faire, vous aurez besoin de cartons pour le montant du métier à tisser. Euh, ce carton, il faudra préalablement le découper avec des encoches qui peuvent être réalisées avec des ciseaux ou bien avec un cutter. Attention à bien accompagner les, les plus jeunes enfants. Pour réaliser la chaîne dans la longueur du tissu et la trame dans la largeur euh, du tissu, eh bien, on utilisera les lirettes, c'est-à-dire les bandes de tissu découpées qui peuvent être réalisés avec des vêtements usagés ou alors avec euh, des chaussettes, on en a tous dans les fonds de placard, et euh, également tout ce que vous pourrez trouver en matériel de mercerie euh, chez vous. À vous de jouer, place à la créativité et montrez-nous vos créations